Nous sommes arrivés à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier, premier ministre. Après cinq ans de gouvernance conservateur, nos enfants et les écoles font face à des difficultés qui sont su en surcapacité, pas assez de soutien et des arriérés en termes d'entretien qui, empire chaque année. Après quelques années d'interruption de, de l'apprentissage, le gouvernement a déposé un document, un projet de loi qui va échouer les étudiants. Il va avoir un il va continuer à avoir des résiliations, des licenciements en masse. Et au premier ministre, je veux poser cette question. Pourquoi est-ce que les familles doivent faire confiance aux promesses de, du gouvernement lorsqu'ils ont démontré qu'ils ne prennent pas en considération la réalité? Réponse, ministre de l'Éducation. Nous sommes engagés à l'investissement dans le secteur qui représente 600 millions d'investissements 600 millions de dollars, qui est une augmentation. La députée a parlé de dotation. Alors, elle devrait poser cette question à son groupe parlementaire. Pourquoi est-ce qu'ils sont contre chaque mesure relative au système éducationnel de l'Ontario qui est financé par le public? Parce que le premier ministre et le gouvernement ont investi en ce qui compte. Nous avons ajouté le recrutement de 1 enseignants additionnels pour ce qui a trait aux euh, à la lecture, aux mathématiques et à l'écriture. Nous avons aussi déposé des mesures législatives pour améliorer le rendement et l'achèvement des élèves. La députée n'a même pas encore déposé et présenté des points valides par rapport à cela. On aurait pensé, on aurait cru qu'il aurait utilisé cette occasion pour travailler avec nous en tant que gouvernement. Complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement aime bien se vanter et dire qu'ils vont retourner aux normes et aux bases parce que c'est une ironie. Les mathématiques ne marchent pas. En réalité, l'inflation, le financement... En mathématiques, ont été réduits à 1 200 par année par étudiant depuis leur montée au pouvoir. Encore une fois, premier ministre, quand est ce que ce gouvernement va priver et flouer les élèves afin qu'ils peuvent avoir accès au soutien et aux ressources dont ils ont besoin pour réussir? Réponse, ministre de l'Éducation. La Fondation canadienne pour l'évolution de l'économie a déclaré que nous félicitons le gouvernement de, de l'Ontario d'avoir lancé cette initiative pour assurer la réussite des carrières des élèves. Une autre association a dit que c'est une bonne nouvelle pour que les conseils scolaires puissent changer leur manière de pratique. Un autre groupe a déclaré que ces changements qui ont été proposés par le ministre de l'Éducation pour répondre aux questions de lacunes en littératie et en compétences critiques, sont de bonnes nouvelles. Un autre président d'un groupe catholique a déclaré qu'il appuie cela en termes d'amélioration des compétences de littératie et de mathématiques. Le président de l'Association et de la Fédération des conseils scolaires a déclaré que cela est fondamental afin que les enfants puissent se rattraper. Monsieur le Président, nous investissons davantage et nous, nous attendons à beaucoup mieux provenant de ces conseils scolaires. Nous demandons au, à l'opposition officielle d'appuyer d'approuver ce projet de loi, de nous appuyer pour un meilleur rendement des élèves dans les écoles. Complémentaire final, ils continuent à se péter les bretelles pendant qu'ils déçoivent les familles, les élèves. Cela fait plus de cinq ans, cinq ans. Le temps est venu pour prendre vos rôles en main. Les éducatrices, les éducateurs, les parents, ils n'ont pas la confiance que le gouvernement va réparer cette crise dans le système éducationnel parce qu'ils savent qu'il y a moins de d'enseignants en école secondaire, comparativement à cinq ans de cela. J'aimerais encourager que le gouvernement puisse faire les mathématiques. C'est une réduction nette en enseignants par rapport au ratio des étudiants, sans parler des planifications, des projections de licenciements en masse de milliers d'enseignants de, de, de, et d'enseignants. Est-ce que c'est l'héritage que vous voulez laisser pour la province de l'Ontario? Réponse? Alors, devez-vous asseoir Ministre de l'Éducation, c'est une ironie, c'est un calcul mathématique, qu'il y ait qu moins d'enseignants de, et cependant que l'opposition officielle a déclaré qu'il y a moins de financement dans le système éducationnel. Monsieur le Président, nous avons augmenté le taux de dotation en aide enseignants, en enseignants et enseignantes de l'éducation. Nous avons annoncé. 2 000 recrutements en termes de concentration sur l'amélioration des compétences en littératie, lecture, écriture. Et quelques députés du groupe parlementaire, lorsqu'ils étaient conseillers scolaires, ont demandé ces mêmes dispositions qui sont dans ce projet de loi. La députée de London West, lorsqu'elle était présidente du conseil scolaire, avait demandé à établir un code de conduite. Elle avait demandé au conseil scolaire de faire cela, de promouvoir un plan et une stratégie, elle avait demandé au gouvernement afin de mettre en œuvre la gouvernance des conseils scolaires, une meilleure gouvernance. C'est précisément ce que ce projet de loi fait. Au lieu de contrecarrer notre, notre progrès en tant que gouvernement, venez en faveur de, voter en faveur de ce projet de loi. Intervention du président. Arrêtez la pendule. À l'ordre, député du gouvernement. À l'ordre. On peut démarrer la pendule. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle. Merci. Cette question s'adresse encore une fois au premier ministre. Hier, le, la ministre des Infrastructures des dit aux Ontariens et aux Ontariennes et je cite, que c'est beaucoup plus coûteux de réparer le centre de sciences de l'Ontario au lieu de le détruire, détruire. Beaucoup plus onéreux, au lieu de reconstruire, renover ces espaces et d'éliminer tous ces emplois qui vont être envoyés à côté de, ce, de cette station thermale élite. Lorsqu'on a parlé, on a, posé, on a posé une question quant aux frais Précis pour faire cela, elle n'a pas répondu. Alors, je veux poser cette question au premier ministre. Combien est-ce que cela va coûter pour changer l'emplacement de ce centre? Réponse ministre des Infrastructures. J'ai, je suis, je suis d'accord. Par rapport à nos plans, nous économisons et nous aidons à évoluer ce, cet endroit pour la place Ontario qui va être réaménagée afin que les familles puissent en exploiter. Que faisaient les néo-démocrates lorsqu'ils étaient au gouvernement? Ils ont laissé cet endroit dans un état déplorable et nous allons investir à la place de l'Ontario et nous allons continuer à le faire pour la province. À l'ordre complémentaire. Je suppose que nous saurons les vrais coûts en l'année 2028. La ministre a parlé de d'un cas spécifique et il n'y a eu aucune transparence, aucune consultation par rapport à l'élaboration de ce plan. Et avec le, le bilan négatif du, du gouvernement, je pense qu'il est essentiel que la ministre démontre les preuves. Alors, la question est la suivante. Quand est-ce que le gouvernement va finalement démontrer que ce projet va en faveur de la population. Réponse, deux ans de cela, nous avons démontré notre leadership avec le ministre du Tourisme lorsque nous avons présenté un plan. Et nous sommes prêts pour préparer ces sites pour la station thermale euh, qui, qui sera créée par Thermé, la compagnie Thermé. Mais ces députés de ce côté, de ce côté de la Chambre, ont laissé, ont permis cette détérioration de la Place Ontario. C'est grâce à ce gouvernement-ci qui a investi dans le Centre des sciences et à la Place de l'Ontario afin de le rendre merveilleux et incroyable pour être apprécié par les familles pour les générations à venir. Député de Ottawa-Sud à l'Ordre, complémentaire. Monsieur le Président, les entreprises qui sont contrôlées par la famille d'IES, des les appuyeurs, les souteneurs du Parti conservateur ont acheté 60 acres de terre près qui sont à proximité de la Place Ontario, quelques mois avant qu'il y ait une annonce du gouvernement qu'une station de métro serait créée. Cette station de métro est nommée « Centre de sciences ». Et donc, ce sont les mêmes promoteurs qui sont liés au projet coûteux de la série d'autoroute 413 qui a hébergé le gouvernement euh, le premier ministre plutôt en Floride lorsqu'il a visité et qui ont détruit nos parcelles de stationnement. Alors, encore une fois, au premier ministre, quel rôle est-ce que ces conservateurs, ces promoteurs conservateurs ont dans cette prise de décision? Réponse. À l'Ordre, à l'Ordre, opposition officielle. Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Clarifions les choses. La chef de l'opposition officielle s'inquiète que nous devons changer le nom de cette nouvelle station de métro que nous avons construit à travers des investissements en infrastructure de 30 milliards de dollars pour créer des stations de métro à la ville, à la cité de Toronto, qui va ramener le tourisme à la place Ontario qu'ils ont permis, qu'ils ont mené à sa destruction avec les libéraux et leurs préoccupations Importante Et numéro un, c'est de changer le nom de cette station de métro. C'est tout. Je vais lui conférer. Une victoire. Nous allons changer le nom de, ce, de, de cette station de métro pour vous. De démarrer la pendule. Prochaine question. Député de Parkdale, High Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Sans aucune consultation, le Premier ministre a annoncé des plans pour détruire le bâtiment de la Place Ontario et de construire un nouvel édifice à la Place Ontario. Pendant qu'une grande partie de ce site a été privatisée, sans Transparence et consultation. Le centre de sciences de l'Ontario est important et vital pour la communauté de Flemington Park. Le fait de le détruire, c'est une mauvaise idée. Et Le premier ministre a dit que c'est un plan de construire des logements sur ce site. Est-ce que cette terre publique où le, science, le centre de sciences réside, qui est propriétaire par la cité de Toronto, a été déjà promis aux promoteur et si c'est le cas, quel promoteur? Réponse. Notre gouvernement s'est engagé à la population ontarienne afin de réanimer la place de l'Ontario. C'est exactement ce que nous faisons. Nous allons permettre d'avoir accès au transport commun en élargissant le système de transport en commun en 50, ben, en, en, à 50%. C'est exactement ce que nous faisons pour euh, avoir accès à un système de transport à Flemington Park et, Monsieur le Président, nous avons une occasion énorme et importante devant nous. Il faut utiliser ces actifs qui sont sous-utilisés. Ils ont fermé les portes en 2012. Nous allons ouvrir rouvrir les vannes pour la place Ontario. Complémentaire? Merci, Monsieur le Président. La ministre des Infrastructures a déclaré à ma entreprise qu'une évalu évaluation envi environnementale se produit à la place Ontario. Mais elle n'a pas pu déclarer que cette évaluation est à cause du fait que le gouvernement a affaibli la loi qui existait auparavant. Il y a eu, il va y avoir une destruction de, de l'habitat, des espèces, des oiseaux spécifiques, et aussi il n'y aura aucun, aucune compréhension des impacts pour la population. Pourquoi est-ce que le gouvernement change les exigences en termes de... D'évaluation environnementale quant à ce qui a trait au réaménagement de la place Ontario. Réponse? Non. Respectons tous les processus qui sont qui, qui sont demandés par le ministre de l'Environnement à travers des mesures législatives qui ont été adoptées dans cette Chambre. Et nous suivons aussi les processus par la Cité de Toronto en ce qui a trait au changement à la place Ontario. En ce qui a trait au transport commun, nous sommes le gouvernement qui a mené euh, le, ces réformes et nous allons continuer à le faire avec la création de ces lignes de stations métro afin que plus de gens puissent avoir accès à ces sites. Encore une fois, nous réanimons la place Ontario afin que tous et toutes puissent s'épanouir. À Toronto. Prochaine question. Député de Tobico Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre ce matin. Pendant les dernières décennies, à venir, plutôt tôt, la population ontarienne va augmenter jusqu'à 2 millions de personnes. Plusieurs gens vont se diriger à la circonscription de Tobico Lakeshore. Et pendant que la population sera en croissance, les taux de projets d'aménagement n'ont pas pu refléter la réalité. En Ontario, au Canada, nous faisons face à des pressions. Par rapport au logement et à l'accès à la propriété, les familles ne peuvent pas réaliser leurs rêves et à chaque année qui se coule, nous savons que plusieurs personnes vont s'établir. En Ontario, au Canada, ils ont des compétences spécialisées qui veulent acheter ou louer une propriété. Ontario doit construire plus de logements pour répondre à une population qui est en croissance. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement adopte des actions pour augmenter la vitesse de la construction des logements. Réponse, je veux remercier la députée d'Etobicoke cook et pour cette question excellente. Nous sommes engagés en notre promesse pour la construction de 1,5 million de logements en 10 ans. Quelques semaines de cela, selon les statistiques, 400... 45 000 personnes se sont euh, résidées euh, en Ontario et 7% l'année dernière a été euh, se sont dirigés ici en Ontario en termes de construction de logements et nous sommes à 4,5% par rapport à L'achèvement de nos objectifs, les taux de construction ont été euh, doublés grâce au projet de loi 23 et le, du travail du ministre, nous continuons à éliminer les formalités administratives. À commencer les mises en chantier, nous allons nous assurer que cela ne va pas prendre cinq ans pour ces mises en chantier. Nous allons nous préparer pour les nouveaux arrivants, ceux qui habitent ici pendant des années, que nous avons des logements abordables et atteignables pour la population ontarienne. Complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le Premier ministre pour euh, son leadership et cette réponse pour renforcer la province ontarienne. Vous savez, Monsieur le Président, il faut faire davantage. Et il devrait le faire pour répondre à cette crise de logement et d'abordabilité qui affecte toutes les régions en Ontario. Pour beaucoup trop de gens et de jeunes personnes, les nouveaux arrivants, les personnes aînées, c'est très difficile de trouver un logement adéquat. C'est essentiel de mettre en œuvre des mesures afin que l'intérêt local et les demandes puissent être envisagées par rapport à la construction de logements pour... Héberger ces communautés, les besoins spécifiques. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer comment est-ce que notre gouvernement la l'engagement et le partenariat pour répondre aux demandes et diversifier du logement Réponse La construction des logements multiples a augmenté à 7,6 depuis le mois de février. Nous avons vu que cela va continuer à s'accroître. Et nous avons vu également une augmentation de 25 de de permis qui ont été acceptés. Et les statistiques montent depuis des années. Nous avons créé un environnement pour les entreprises de venir ici construire. Nous avons plus de, de services comparément à plusieurs villes américaines combinées parce que nous avons créé un environnement, un climat. Nous réduisons les formalités administratives, nous accélérons les mises en chantier, nous tenons les municipalités responsable, ce qui n'est jamais fait, n'a jamais été fait auparavant. Nous, nous assurons que les condos, les logements sont disponibles pour ceux qui ne peuvent même, qui ne peuvent pas se permettre de les avoir. C'est simple. Les néo-démocrates n'ont pas pu comprendre cela. C'est une question d'offre et demande. Merci beaucoup. Pour prochaine question. Député de Kiewit, Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'Ontario permet aux réclamations relatives aux terres qui ont des impacts sur les droits et les intérêts des Premières Nations sans consentement préalable. Dans une lettre récente, en ce qui trait au cercle de feu, le Stanega a déclaré aucun gouvernement ou Première nation peut réécrire l'histoire afin de enlever et supprimer nos droits traditionnels et territoriaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement va veut saper les droits et les intérêts de, ce, de cette Première Nation dans leur propre territoire? Merci, Monsieur le Président. Au contraire, nous travaillons avec la Première Nation, M. Carnegie, tout comme avec les autres communautés autochtones en Ontario, concernant les projets spécifiques et des en termes d'infrastructures, qui va bonifier et améliorer les opportunités économiques qui sont disponibles dans leur collectivité. Nous prenons nos responsabilités en vertu du T34 et nous allons continuer à collaborer et engager avec ces collectivités pour pouvoir saisir des occasions pour améliorer la vie des gens à, aux, aux, aux, aux, aux, résidant dans les collectivités autochtones dans le Nord. Complémentaire, nous ne discutons pas de programmes et de services qui sont financés, nous parlons de droits. Et donc, la semaine dernière, le chef de l'Ontario a déclaré fortement contre le projet de loi 71 pour construire plus de, plus de mines. Il y a eu des lacunes de consultation et de reconnaissance, de reconnaissance des responsabilités en vertu de la Couronne. M. Kanaga et d'autres Premières Nations qui ont été affectées n'ont pas encore une fois reçu un consentement préalable par rapport aux territoires qui sont couverts par le traité neuf. Est-ce que le Premier ministre va finalement... Arrêtez les activités qui vont mener au cercle de feu jusqu'à ce que ce consentement soit reçu par les Premières Nations, Miscanaga, par exemple, et d'autres communautés autochtones. Veuillez vous, vous asseoir. Ministre du Développement du Nord, nous allons continuer à parler de doigts, Monsieur le Président, le doigt des personnes euh, autochtones d'avoir un bon emploi, de collaborer, de participer en termes de projets d'aménagement et d'infrastructures, d'héritage euh, en infrastructure dans le nord de l'Ontario. Il y a eu plusieurs discussions sur ce point et ce n'est pas une loi ontarienne, mais cependant, nous avons... Créer un consensus. En ce qui a trait à ces routes qui vont mener au cercle de feu, c'est simplement qu'une un, qu communauté spécifique veut avoir accès à des consentements et une autre communauté désire quelque chose d'autre. Il y a plusieurs communautés, plusieurs nations. Et je, si vous les nommez, je vais vous dire qu'il y a des gens qui veulent améliorer la qualité de vie, qui veulent améliorer les, les routes, l'électricité et d'autres infrastructures. Prochaine question, député de Glinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. J'ai compris que le ministre revient de New York où il a promu l'intérêt ontarien et le meilleur de notre système, de notre écosystème. En tant que partenaire, la ville de New York est une occasion spécifique afin d'investir sur le plan international. Est-ce que le ministre peut nous dire, peut partager avec nous des mises à jour concernant sa visite à la ville de New York et qu'est-ce qui va se produire après cela? Réponse. Les nouvelles se propagent. Nous sommes l'une des provinces en ce qui a trait à l'évolution de la technologie, nous avons rencontré FinTech, une association qui a des partenariats avec le New York et la ville de New York et euh, le, le, Toronto. Il y a plusieurs occasions et opportunités avec plus de 300 associations new-yorkaises qui fonctionnent ici, en Ontario. Alors, évidemment, nous sommes leur premier choix. C'est pour cela que nous avons rencontré Globane, qui a annoncer ah l'ouverture euh, de plusieurs bureaux à Toronto. Ils vont créer 200 emplois ici à Toronto et nous savons que c'est que le début. Monsieur le Président, l'Ontario a tout ce que désirent les entreprises pour réussir parce que nous sommes ouverts pour les affaires. Complémentaire final. Merci encore une fois et merci au ministre de passer les nouvelles et pour sa réponse. Le secteur de technologie de l'Ontario va mener la révolution numérique et à chaque jour il y a des nouvelles. Pour capitaliser sur ses succès, il faut que le monde sache que l'Ontario est au centre du travail qui est fait avancer. C'est pourquoi ces missions économiques comme celle à New York sont très importantes pour cette province. Est-ce que le ministre va expliquer, Monsieur le Président, ce que les entreprises qu'il a rencontrées ont dit quant à l'Ontario et son avance concurrentielle le ministre du Développement économique, j'ai rencontré Crowdbox, P Fever, Thoughtful, Just Work, Synchron et Citibank. Ils sont tous d'accord que l'Ontario est un centre d'innovation mondial. On a 26 000 compagnies de technologie de l'information et beaucoup. C'est pourquoi l'Ontario mène le pays dans les investissements du capital à risque. 8,4 milliards de dollars sont venus en Ontario. Et c'est pourquoi notre secteur technologique euh, peut euh, avoir euh, une croissance encore plus élevée que la Silicon Valley. Et il y a des innovations euh, connues à travers le monde et donc le secteur technologique euh, veut venir ici en utilisant les coûts de 8 milliards de dollars. L'Ontario est l'endroit où les entreprises peuvent investir, avoir la croissance. Merci. Le député d'Ottawa Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Des salles d'opération au campus Riverside de l'hôpital d'Ottawa se sont utilisées samedi par des sociétés à but lucratif et ces sociétés ont embauché des infirmières de l'hôpital public. Les infirmières reçoivent le double de leur salaire normal. Et donc, ça ne semble pas être logique. Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est comment cette clinique abus but lucratif a été approuvée. Est-ce que le Premier ministre peut clarifier que euh, cette, euh, comment cette clinique a reçu l'approbation formelle du gouvernement, la vice-première ministre et ministre de la Santé Monsieur le Président, depuis le début, on a donné presque un milliard de dollars d'investissement pour avoir une expansion de l'innovation chirurgicale et pour répondre à l'arrière. L'hôpital d'Ottawa sous le leadership du PDG Ken a fait exactement ce qu'on a demandé. Et je vais citer directement du PT, Jean Kenler. De telles préoccupations soulevées par le député d'en face ne sont pas fondées et le modèle novateur qui est utilisé par Aowa mène à ce que plus de chirurgies orthopédiques sont faites. Monsieur le Président, ici, il s'agit déjà de 40 personnes qui avaient besoin d'arthroplastie, du genou et de la hanche, et qui l'ont eu plus rapidement suite à l'innovation de l'hôpital à Ottawa. Et je suis incroyable du fait qu'ils ont pu gérer avec AOA euh, l'hôpital de Ottawa. Et quand on aura plus d'innovation, on va continuer à les financer par un programme euh, qui existe déjà. Merci. Question complémentaire à la députée de Nécombe. Tour, Premier ministre. Nous savons tous que la privatisation de chirurgie orthopédique, de prendre des, du personnel des hôpitaux publics, c'est ce que ce gouvernement veut, veut faire avec le projet de loi 60. Mais l'article 4 de la loi sur les hôpitaux publics est, est très clair. Il faut avoir l'approbation et par écrit du ministère de la Santé. On ne peut pas avoir un Tim Hortons sans approbation du ministère. La loi en Ontario est claire. L'hôpital d'Ottawa ne peut pas euh, louer ses installations sans l'autorisation du ministère de la Santé. J'espère que le premier ministre le sait. Quand est-ce que le premier ministre va enquêter le bruit de des lois ontariennes par l'association Locative qui loue des salles d'opération à l'hôpital d'Ottawa? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, ça me dit tout ce que je dois savoir sur les néo-démocrates. Ils se préoccupent euh, du processus. Nous, nous ciblons les populations, le besoin des gens. Les gens qui attendent trop longtemps pour la prospérité du, du genou et de l'âge, l'on la question de l'avoir dans leur communauté plus proche et plus rapidement. Il n'y a pas de doute que l'Ontario a besoin, mène les provinces et les territoires canadiens pour avoir plus d'accès. Mais on faire mieux et on le fait mieux. Et on va le faire avec le projet de loi 60 et avec Votel. Ça veut dire que ces expansions peuvent avoir lieu dans des chirurgies non urgentes qui peuvent avoir l'air dans la communauté. Je suis fier du travail qu'on a pu faire avec le projet de loi 60. Et si la députée d'en face, euh, ciblerait le besoin des gens dans sa communauté qui cherchent des expériences à ce service, elle aurait plus de députés néo-démocrates. Question suivante, la députée de Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour la ministre de la Santé. La Papa lente c'est le service de repas euh, euh, à, le plus important à Ottawa qui sert les aînés, les personnes en organisation. Cet organisme est très important pour répondre à la crise de l'alimentation à Ottawa. La popote roulante reste ouverte pendant toute la pandémie, les mauvais événements climatiques et le convoi de la liberté. Mais parce qu'il y a juste 2% d'augmentation qui reçoivent la province, ce qui est coupé de l'inflation. Et ce pas une augmentation très importante, comme le ministre dit. Le prix euh, du repas aux clients est quatre fois plus cher et la ministre a dit que des organismes sur la popote comme la popote roulante, ont dit que qu'ils euh, appuient. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous écrivent? Ma question est quand est-ce que le gouvernement peut justifier une très petite euh, augmentation, même si les, euh, les coûts de l'alimentation ont augmenté de 10 Réponse de la ministre. Dans le budget, il y a eu une augmentation dans le secteur des services, Sociaux, on bâtit des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée. Il faut aussi aider le secteur de soins à domicile et de soins en milieu communautaire. De, donc on a ajouté 60 millions de dollars qui va faire une différence pour des organismes comme euh, la popote roulante. On veut s'assurer que nos aînés, les gens les plus vulnérables, sont des gens qui se remettent des chirurgies, puissent avoir ce soutien chez eux et qui soit pas et pas besoin de plus de soins complexes dans les hôpitaux et dans les soins de longue durée on va faire des investissements si vous regardez c'est important pour la ville d'ottawa et on va l'appuyer merci question complémentaire je ne vois pas l'impact de ces investissements, mais j'espère que ça s'en vient. Je suis concerné quant au chef de gouvernement qui contribue directement à l'érosion de sécurité alimentaire et les coûts augmentés des coûts pour les familles qui ont des difficultés. Euh, pas assez de financement, c'est une chose, mais pour ajouter, de paver des terres agricoles, c'est une recette pour que les gens souffrent d'augmentation de coûts. La réduction des terres agricoles peut mener à à moins de production, seulement mener à moins de production alimentaire, ce qui va mener à l'inégalité la pauvreté. Ça va avoir des résultats dans beaucoup de secteurs, santé, sécurité, bien-être social. Il faut donner la priorité sur l'argent plutôt que les gains économiques à l'âge courte. Ma question, comment est-ce que le gouvernement va avoir plus d'aliments pour, pour composer avec la crise alimentaire? La ministre de l'Agriculture des Aliments et de l'agroalimentaire, de l'alimentation et des affaires rurales. En Ontario, euh, on a une bonne production alimentaire et la production augmente. On a beaucoup d'aliments de, de bonne qualité, mais il faut accepter les faits tels qu'ils sont. Et le fait est, ceux qui contribuent au coût à l'augmentation des coûts de l'alimentation. En, en Ontario, au Canada, c'est la taxe carbone. Voici quelques exemples. Alors, j'ai euh, euh, d'un producteur de poula du 1er mars, sa taxe au carbone, c'était 26 de euh, sa facture d'électricité. C'est inacceptable. C'est l'effet euh, sur la chaîne d'alimentation qui mène à l'augmentation des prix de l'alimentation. Arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Du côté du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Redémarrez la pendule. Question suivante la députée de Tobacco Lecture. Merci, Monsieur le Président. Je suis enthousiasmé. Le ministre du Développement économique a parlé que c'est l'endroit où on peut avoir la croissance. Et le Premier ministre qui parle qu'on va construire 1,5 million de logements. Mais j'ai une question pour le, la ministre des Transports, parce qu'on parle de la grande région de Toronto où il y aura deux millions de personnes qui vont s'établir parce que c'est bien d'élever sa famille ici. Mais ce que je veux m'assurer, c'est qu'on puisse avoir les transports en commun qui répondent à ces besoins de la population. Malheureusement, la réalité, c'est que les réseaux de transports en commun sont déjà à, à sa capacité maximale. Et donc la ligne Ontario, c'est très important pour soulager le centre de ville et les gens des Tobik au sud. La réalité, c'est que malheureusement, les libéraux n'ont rien fait comme ils ont négligé la place Ontario et ils ont négligé notre réseau euh, des transports en commun. Ils n'ont pas fait les investissements qui sont nécessaires pour l'infrastructure des transports. Je me demande si la ministre des Transports peut expliquer et nous parler de la, du progrès de la ligne Ontario. Député d'Ottawa Sud, député de ça, ministre des Transports pour sa réponse. Merci à la députée de Toby et Lake Show. Je suis contente de une mise à jour qu'elle demandait. Récemment, notre gouvernement est arrivé à un autre jalon important sur la ligne Ontario. On a libéré deux demandes de propositions pour construire des nouvelles stations, le tunnel à Pape et, et le contrat de la voie élevée à Elora à trois kilomètres qui sont créés avec des euh, sorties de secours et des cinq stations. Le tunnel de Pape va donner à, à faire la transition de sous-sol à surface. À Cosby pape on aura des stations va va connecter la ligne Ontario à la ligne 2 qui existe. Même si les néo-démocrates ont euh, appuyé les libéraux qui n'ont pas construit une nouvelle tri ligne de transport comme nous aidons et nous faisons le travail. Question complémentaire Merci, euh, Madame la ministre. Je veux remercier la ministre. Vous savez que l'Ontario, c'est un endroit euh, incroyable ou grandir. De, après des 15 ans de, de, de, de régime désastreux des libéraux, c'est important qu'on ait des mises en chantier et qu'on bâtisse la ligne Ontario et d'autres réseaux de transport en commun qui vont non seulement euh, euh, être utiles pour les gens de Tobo Collection, mais tous les Ontariens. Il faut bâtir pour aider l'économie d'avancer avec des investissements critiques pour les besoins d'infrastructures des transports. Il faut construire à bâtir des autoroutes, des routes et des transports en commun. Est-ce que la ministre peut nous dire davantage sur les gestes de notre gouvernement pour assurer ce projet de transport très critique est livré? La ministre des Transports. Merci et je remercie la députée. Après 15 ans de négligence par les libéraux, les Ontariens ne croient pas qu'on peut bâtir des transports en commun dans cette province. Je suis contente de dire à la députée et à la population ontarienne que la ligne Ontario va livrer. La construction a déjà commencé à la station Exhibition et Court et Moss Park, aussi dans le couloir à l'est de la rivière d'Or. Une fois complétée, la ligne Ontario de qui km va donner 400 000 voyages à chaque jour pour que plus de communautés puissent avoir, euh, prendre les transports en commun. Ce projet va, euh, qui change la donne va bénéficier tous les gens. On va avoir 700 emplois en construction à chaque année. On va réduire la consommation de carburant de euh, 8,7 millions de litres. Et ça va euh, ajouter 10 milliards de dollars à l'économie. Sous le gouvernement libéral précédent, euh, c'était une ligne de soulagement. Plus vaut d'avoir une vraie ligne de soulagement. Merci beaucoup. Question suivante le député de l'Angleterre, centre nord. Ma question s'adresse au premier ministre. Une famille de London a reçu une évaluation de sarcoma afin de montrer que c'était il avait le masque dans la jambe du, du fils. L'oncologue a demandé d'avoir un IRM. Les gens qui ont besoin d'un IRM à London doivent attendre. Ils devraient l'avoir 28 jours. Ils attendent 299 jours pour bon, presque un an. Comment est-ce acceptable? La ministre de la Santé. Ce n'est pas acceptable et c'est exactement pourquoi notre gouvernement a fait des investissements pour l'imagerie par ressources magnétiques nous nous bâtissons un, un, un système qui a été ignoré par des gouvernements précédents qui ont fait des investissements dans les ressources humaines, dans l'immobilisation. 50 projets différents d'hôpitaux sont construits et en expansion sur le leadership de ce premier ministre. On fait ces investissements pour assurer que les familles qui ont besoin des services puissent l'avoir dans le temps approprié. Et comme j'ai dit, l'IRM à Londres va être fait parce que notre gouvernement l'a approuvé déjà. Question complémentaire Monsieur le Président, c'est clair que ce gouvernement fait des annonces d'investissement, mais les services n'arrivent pas aux patients. Et donc, je reviens au premier ministre. Les patients attendent euh, des, des étapes suivantes euh, dans la, la, la vie de l'enfant et c'est essentiel pour le traitement. Ce délai d'attente n'est pas normal. Le gouvernement ignore euh, ses, euh, les besoins et la famille a appelé un hôpital à Michigan où on pourrait le faire tout de suite, mais avec en payant 22 000 dollars et, en liquide acceptable qu'on paye du liquide pour avoir des soins. La ministre de la Santé, le député euh, d'en face, appuie, euh, démontre comment il faut adopter le projet de loi 60 pour assurer qu'on ait accès soit à des unités chirurgicales cliniques ou des services de diagnostic en milieu communautaire afin que les familles ne soient pas obligées d'attendre. On voit que ces investissements donnent des résultats. Il y a une expansion. Le député d'Enfance, qui était là pendant 15 ans dans le gouvernement, qui a rien fait pour les soins de santé, suggère qu'on n'avance pas assez. Je suggère, avec tout le respect, montrez-moi euh, les 50 projets de, euh, dans les hôpitaux d'immobilisation, des milliers de ressources communautaires, de nouveaux personnels, de nouveaux, de nouveaux personnels qui travaillent, et les 30 IRM qui fonctionnent dans la province longtemps, parce que nous on fait des investissements. <applaudissements> député Kitchen Connaissant, à droite sud. Question suivante. Député Luwento Merci, Monsieur le Président. Ma question aujourd'hui, c'est pour le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des parcs. Moi, je vis pas loin de lac Saint-Clair quand j'ai grandi et même aujourd'hui. Et les ressources des grands lacs nous donnent de, de l'eau potable, de l'énergie et des occasions de se loisir. Et c'est important qu'on protège, on maintienne la santé des grands lacs et on appuie le bien-être des communautés qui utilisent maintenant et dans l'avenir. Notre gouvernement comprend que pour les populations autochtones, les Grands Lacs ont beaucoup d'importance traditionnelle et spirituelle. De reconnaître la connaissance traditionnelle va renforcer notre compréhension partagée des Grands Lacs. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement collabore avec les chefs autochtones pour protéger et restaurer les Grands Lacs? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci. Et merci au député de windsor Tecumseh de cette question. Je sais que lui, comme moi, on a donné une grande voix aux au Grand Lac, on a apprécié les occasions de tourisme, le bon travail qu'on doit faire en tant que responsable des Grands Lacs pour protéger l'eau. Et j'étais fier, juste la semaine dernière, d'être co-président du Conseil des gardiens des Grands Lacs. Le con, euh, chef du Grand Conseil, uh, Reg Gnoob, qui a été un chef pour la nation Hnab, et on a pu euh, présider à cette réunion. On a entendu des histoires des jeunes euh, d'un groupe Dogs Unlimited, les canards non limités qui appuient euh, les grands lacs, qui servaient avant cet événement, que j'ai annoncé au nom euh, du gouvernement de l'Ontario et du leadership du premier ministre Ford, euh, des euh, projets pour conserver nos grands. -là. Je ne veux pas maintenant euh, de passer à la rivière Thames, de voir de première le travail que les jeunes font euh, suite à ce financement du gouvernement. Merci. Question complémentaire. Merci. Et merci au ministre pour cette réponse. C'est de bonnes nouvelles d'entendre que le ministre travaille avec les partenaires autochtones pour protéger les Grands Lacs. Merci. Dans sa réponse, le ministre a parlé d'un projet de sécurité dans le de bassin des Grands Lacs, ce qui est un exemple de comment ce financement veut dire pour les communautés autochtones. Il faut cibler les investissements qui vont bâtir l'Ontario et maintenir le patrimoine naturel de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage comment des investissements faits par notre gouvernement vont aider les Premières Nations partout en Ontario? Le ministre de l'Environnement, on protège les grands lacs pour les générations futures comme les jeunes élèves qui sont là pour qu'ils puissent avoir des, euh, euh, des cours d'eau plus propres. J'ai pris des notes j'ai rencontré Brandon Doxer, un conseiller de la Première Nation et un coordinateur de consultation qui nous a dit que le financement, l'impact de ce financement pour financer 13 camps d'apprentissage, un autre pour les jeunes, et, dans, et des pratiques langagières et culturelles. Et une partie de rôle dans cette Assemblée législative, ce que j'aime, c'est que j'apprends à chaque jour et je ne peux pas m'attendre à rencontrer des jeunes et savoir euh, le tra du travail bien que cet investissement fait pour avoir un Ontario plus prospère avec l'infrastructure et inclus pour le traitement d'eau. Et il faut en travaillant avec les communautés autochtones. Je veux euh, euh, rejoindre Brander à Nation Oneida en été. Question suivante, le député de Toronto danforth Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. La juge de la Cour supérieure, marie André Ouimet, a euh, appuyé une... Euh, a accepté euh, que une demande par des jeunes et on a trouvé qu'il c'était en-delà du consensus et ça va augmenter les risques aux Ontariens Ontariennes et à la santé et à la vie. Pourquoi ce ministre ne va pas agir pour protéger la vie euh, et, euh, des Ontariens? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Ici, si, certainement, on accepte la décision de la juge et on sait que la volonté de cette Assemblée législative d'assurer qu'on avance à des pratiques d'énergie verte, régressive, la taxe carbone, qui a affecté beaucoup de gens. Ce gouvernement travaille avec l'industrie pour électrifier euh, la euh, fournaise et aussi pour enlever des véhicules. Mon grand-père qui est venu pour travailler dans l'industrie euh, du, euh, du de l'acier, maintenant cette industrie est la plus propre. On, on a assure qu'il a la production de véhicules électriques propres. On a de la possibilité dans le Nord avec les mines. Tout cela... C'est validé que l'Ontario va réduire la production de gaz à effet de serre. On va rencontrer les objectifs d'ici 2030 et on le fera avec le, en partenariat avec tous les Ontariens. Question complémentaire, Monsieur le Président, les objectifs de l'Ontario sont complètement inadéquats. C'était été noté par la juge. Elle a noté les dangers que la population ontarienne va avoir plus de... de de vagues de chaleur et des problèmes atmosphériques. Et elle dit que les objectifs sont là et qu'on doit donner plus de protection pour la santé et la vie de la population ontarienne, pour réduire l'émission de gaz à, à effet de serre, ça devrait être 52 pas l'objectif qui a été euh, établi, que ça ne va pas protéger la vie. Qu'est-ce que ça fera, ce gouvernement, pour qu'on protège la vie et la santé de la population de cette province? Le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'aime ce député, je le respecte, mais il n'a pas offert une seule contribution à ce qu'on pourrait faire. Quand on a donné des titres, 7000 titres verts, il a voté contre. Quand on a fait des investissements sur les transports en commun pour connecter les gens et pour enlever, et il a voté contre. Quand on, en dit, on a dit on va abattre des usines de traitement d'eau et d'eau usée pour assurer qu'il y ait de l'eau propre, il a voté contre. Quand on a dit qu'on va investir dans l'acier propre et euh, comme mon grand-père a, a travaillé là, beaucoup d'immigrants, il a voté compte. Il offre seulement euh, la misère, une taxe carbone pour les agriculteurs, sur les, euh, les hommes et femmes de cette province. Et c'est tout ce qu'il offre, rien de mieux. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, afin qu'on puisse continuer la période des questions. À l'ordre, s'il vous plaît. Order. À l'ordre. A démarrer la pendure, député de Whitby question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à, à la ministre associée de logement. On a un plan d'action du logement, le projet de loi 80. 17 pour protéger les propriétaires et les locataires. Cela veut dire qu'on peut remplir la promesse qu'on a fait aux Ontariens d'avancer un plan sur le logement à chacun pour répondre à la crise du logement qui existe en ce moment en Ontario. Même si c'est des bonnes nouvelles, les concitoyens ont soulevé des préoccupations quant à les gestes que notre gouvernement peut faire pour les protéger en tant que locataires. Ils ont entendu qu'on a dit qu'il y a des expulsions, des rénovations, des démolitions et des conversions qui ont lieu dans les logements et dans des appartements. Est-ce que la ministre associée du logement peut nous expliquer ce que euh, quelles protections additionnelles euh, seront, euh, seront appliquées quand le projet de loi est adopté? La ministre associée du logement, je veux remercier le député de Whitby extraordinaire. Personne, ne seraient pas obligé de déménager. Euh, les Ontariens euh, ont des difficultés parfois et s'assurent de payer les factures pour avoir un toit. Et c'est pourquoi le projet de loi va donner à eux euh, aux locataires et locataires d'avoir jusqu'à six mois après qu'une rénovation soit euh, complétée pour empêcher des expulsions illégales et aussi pour donner des solutions quand le locataire retarde dans son loyer. On va doubler aussi euh, l'amende maximale pour 500 000 pour les sociétés et 200 000 pour particuliers pour éviter les exécutions de mauvaises voies. On a écouté, on va protéger les locataires et les propriétaires pour s'assurer que tout le monde puisse se trouver un logement qui répond à leurs besoins. Question complémentaire. Merci et merci à la ministre associée du logement pour cette réponse. C'est bien d'entendre que notre gouvernement Écoute les locataires et les propriétaires, euh, les locataires, et, et pour éviter qu'il y ait des expulsions illégales. On veut arrêter des règlements qui sont... En, des souhaits et qui sont confus parfois. Il faut s'assurer qu'il y a des règles justes, raisonnables et qui soient appliquées en temps raisonnable. Quand on arrive dans les mois d'été avec les températures température plus élevées, les particuliers, les familles qui sont des locataires ont soulevé des questions quant aux droits qu'ils ont pour installer des unités de climatisation. Est ce que la ministre associée du logement peut expliquer comment ces lois sur logement peut répondre aux besoins des locataires d'installer des climatiseurs? La ministre associée du logement. Merci, Monsieur le Président, et merci au député pour sa question. Et oui, mon collègue a raison, euh, quand les températures vont au-dessus de 30 degrés, avoir hein, hein, de la climatisation peut être essentiel, surtout pour ceux qui ont des euh, situations médicales qui sont liées au, au climat et qui sont difficiles. Alors, notre loi va pouvoir fournir, en fait, une feuille de route pour pouvoir installer des éléments de climatisation. Et donc, par exemple, ils doivent connaître aussi les coûts par rapport à l'utilisation électrique. Les changements vont renforcer la loi existante et fournir plus de soutien pour faire en sorte que les personnes puissent avoir un endroit sûr et confortable dans lequel habiter. Alors nous savons qu'au euh, conseil pour les euh, propriétaires et locataires, il faut parler de cela. Alors je demande à l'opposition d'arrêter et de faire opposition pour qu'on puisse aider les ontariens à pouvoir vivre de manière plus confortable et plus simple. Merci. Nouvelle question. député de hamilton South. Question pour le Premier ministre. Euh, plus de 1300 étudiants à Hamilton ont signé une pétition qui demande aux politiciens d'abroger euh, les, euh, euh, les, les euh, lois qui ne protègent pas la ceinture de verdure. Ce gouvernement a brisé les promesses concernant la ceinture de verdure et euh, donc ils euh, ont eu, eu décidé du la ceinture de verdure pour la construction. Alors, les étudiants de ma circonscription veulent savoir quand est-ce que le gouvernement va abroger ces euh, lois et ces propositions. La ministre pour sa réponse. Merci et je remercie la députée pour sa question. Alors, Monsieur le Président, l'Ontario va grandir euh, par, euh, avec plus de 2 millions de personnes d'ici euh, quelques années et euh, donc euh, y compris une plus grande population dans la zone de Hamilton également. Notre gouvernement annonce également qu'il faut pouvoir aider ces personnes qui arrivent à pouvoir s'installer. Nous prenons au sérieux ces problèmes parce que l'Ontario, c'est un endroit excellent dans lequel habiter, dans lequel faire croître sa famille et créer une entreprise. La population a, est arrivée à 15 millions l'année dernière et nous avons besoin de logements. Nous avons besoin que les gens viennent d'un autre province et nous sommes à en train de construire les infrastructures, les hôpitaux, les maisons pour donner aux personnes tout ce dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, au Premier ministre. Aviola est une étudiante de ma circonscription qui m'a écrit avec des questions importantes concernant les programmes de ce gouvernement pour construire des logements dans la ceinture de verdure. Elle a demandé est-ce que le gouvernement sait qu'ils vont ruiner ce lieu qui est protégé? Pourquoi le gouvernement veut porter atteinte aux ressources naturelles du monde? Province, alors qu'il y a beaucoup de terres ailleurs que dans la ceinture de verdure. Pourquoi vous choisissez de construire hein, des maisons dans un, euh, une partie de euh, terrain qui est protégée, qui est importante Pourquoi ce gouvernement veut nuire à hein, la ceinture de verdure Pourquoi ce gouvernement ne comprend pas cela La ministre associée du logement. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier le, euh, la députée pour sa question. Nous avons entendu plusieurs fois que l'Ontario est l'endroit le plus intéressant dans lequel faire croître sa famille. C'est pourquoi beaucoup de personnes veulent venir vivre ici et c'est pourquoi beaucoup de personnes et de générations à venir vont avoir besoin d'un endroit dans lequel habiter. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à des niveaux records de construction. Pourquoi Parce que les libéraux, pendant 15 ans, n'ont rien fait. Ils ont décidé d'ignorer cet aspect. Et nous n'avions pas euh, suffisamment de logements, mais vous savez quoi Ce euh, gouvernement va faire tout ce qui est nécessaire et euh, nous allons continuer de travailler pour la population. Merci. Nouvelle question. député de Burlington. Merci. Monsieur le Président, question pour le ministre au service aux aînés et à l'accessibilité. Les aînés, les personnes ayant des difficultés se trouvent face à des barrières dans beaucoup d'aspects de leur vie quotidienne. Cela inclut l'utilisation des transports en commun, la possibilité d'accéder à l'emploi et d'accéder aux immeubles. Sous le leadership de ce Premier ministre et de ce ministre, l'Ontario reste engagé pour aider les aînés et les personnes ayant des handicaps pour rester actifs et connectés socialement. Notre gouvernement doit continuer à pouvoir fournir un environnement plus accessible pour la vie, le travail et l'apprentissage. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement est en train d'entreprendre d'ultérieures actions pour faire en sorte que l'Ontario soit accessible pour tout le monde? Réponse, le ministre pour les services aux aînés et l'accessibilité. Merci. Merci à, à ma chère amie et députée pour sa question. Elle a elle défend sans arrêt les personnes qui travaillent très dur dans nos communautés. Et à travers le euh, travail pour que les communautés soient inclusives, nous travaillons en Ontario de manière plus accessible pour que l'Ontario puisse être bien plus accessible. Depuis 2018, notre gouvernement a fondé plus de 60 nouveaux projets d'infrastructures. Cela inclut donc des bancs accessibles à London, des, euh, des infrastructures accessibles à Canoha et euh, d'autres infrastructures à Chatham-Kent. Aussi, Nous avons d'autres projets. Nous travaillons pour les communautés locales pour pouvoir faire en sorte que ces communautés puissent devenir plus accessibles. Nous sommes en train de construire un, un Ontario plus accessible ensemble. Question complémentaire Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. C'est rassurant de savoir qu'à travers les investissements de ce gouvernement les aînés, les personnes ayant des handicaps sont encouragés à participer dans tous les aspects de la vie communautaire. Le mois dernier, j'ai eu le plaisir de pouvoir joindre le ministre dans ma circonscription pour l'annonce des financements pour une communauté inclusive qui vont apporter beaucoup à Burlington et qui vont montrer notre circonscription comme une circonscription inclusive et accessible. Est-ce que le ministre peut élaborer sur cette initiative et sur comment cette initiative va créer plus d'accessibilité pour, pour la circonscription de Burlington. Le ministre. Eh bien, Monsieur le Président, projet par projet, Communauté après communauté, nous sommes en train d'augmenter l'accessibilité. Je suis très fier d'annoncer des investissements de plusieurs milliers de dollars pour un projet de financement dans la ville de Burlington. À travers ce projet, Burlington va être en mesure de pouvoir acheter et installer des instruments portables pour pouvoir fournir des infrastructures sans barrière pour tout le monde. Cela va aider les aînés et les personnes vivant avec des handicaps à pouvoir profiter du lac Ontario. Cela va renforcer les communautés locales pour pouvoir encourager. Une vie saine, active, pour toutes les personnes de tout âge et de toute capacité physique. Et cela n'est qu'une façon que ce gouvernement utilise pour travailler pour tous les Ontariens. Nouvelle question Député de Temis, Cameron Cochrane, merci question au ministre de a, à la ministre de l'Agriculture. Les changements proposés dans le projet de loi 97 concernent donc les terres agricoles. En Ontario, il y a donc des normes minimum pour faire en sorte qu'il y ait une séparation entre les lots résidentiels et le stockage de... Euh, euh, produits visant à euh, être utilisés comme fertilisants et cela pour une bonne raison. Alors, le professeur de planification urbaine rurale explique que les changements proposés vont permettre d'utiliser 30 lots résidentiels. La distance minimum fait en sorte qu'il n'y aura pas d'espace pour pouvoir faire croître plus de euh, produits et pour pouvoir élever des animaux. Alors, la question que je est-ce que nous sommes au début de la fin pour l'agriculture animale et l'élevage en Ontario Et la question doit être posée quand quelqu'un considère d'aller construire une nouvelle ferme pour produits laitiers alors qu'il y a des lots résidentiels à l'intérieur des euh, barrières minimums. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas La ministre, pour sa réponse. Monsieur le Président, je partage à travers vous, avec le député d'en face, que nous avons entrepris une approche très réfléchie sur comment augmenter les opportunités de logement, non seulement en intensifiant les logements dans les zones urbaines, mais aussi ailleurs dans les zones rurales. Vous savez que cet hiver, le Premier ministre et moi-même avons rencontré les agriculteurs, Agriculteurs qui produisent des produits laitiers de ma circonscription et ils ont souligné l'importance de la distance minimum. Mais nous avons apprécié, nous respectons aussi l'impact que cela a sur les terres arables. C'est pourquoi notre ministère travaille très bien, non seulement avec le ministère des Affaires municipales et du logement, mais avec d'autres bureaux ministériels pour faire en sorte que quand nous voulons augmenter les opportunités de logement, surtout pour pouvoir répondre aux exigences des fermiers pour avoir, par exemple, des espaces supplémentaires pour les fils, pour leurs filles, pour euh, les employés qui travaillent à la ferme pour qu'ils puissent être proches de la ferme, et eh bien nous essayons de les aider parce que justement nous travaillons avec une approche réfléchie et nous pensons bien euh, lourdement aux impacts que cela peut avoir.